Un jour en élagant, je vois un lampadaire. Alors je mets en forme la branche de châtaignier. Je la coince dans un arbre pour qu'elle sèche au grand air. Ensuite, j'écorce ces jolis nœuds. Et voilà Pour le socle, ce rondin, je le trouve vraiment moche mais voici qu'une amie m'explique Wabi-sabi Alors teinture du bloc de chêne sauf la fracture avec un extraordinaire bouillon d'écorce pourri Ensuite, deux vis pour l'assemblage. Et voilà Linky, c'est contrariant. Pas pour tout le monde, c'est clair. Moi, j'en ferai une porte vers l'autonomie. En route vers le 12 volts, sortant pour le moment d'une alimentation des lettres qui ne chauffent pas mais c'est fil électrique ça pourrait faire une liane alors refendre de lèche comme pour mon sombrero huitième de feuilles croisées et un 2, 3, 4, serres. Démis tour. 1, 2, 3, 4, serres. Démis tour. À la fin, 1, 2, des deux boucles, des serre, dessert, deux boucles, serre, coupe, replay, replay, mmh. replay. La belle grimpante s'enroule et pour finir, épine de prunelier, replay, mmh. stop. Et voilà la lumière. Et si mon sombrero jouait la bas jour, la nuit. Allez hop. Deux antennes clouées au prunelier. Ficelé au quart de feuille. Et voilà la nuit. Le jour. Mon lampadaire. Porte-chapeau. Si tu aimes cette histoire, éteins ton écran et sors chercher. Qu'est-ce que je vais trouver cette fois? Oh! Un nouvel éclairage.